En ce moment la chie... Et bien salut tout le monde, c'est Ennis Bonjour tout le monde, c'est Ennis et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la deuxième partie de ce tutoriel bien bonjour tout le monde, c'est Ennis, Salut tout le monde c'est Ennis, c'est aujourd'hui nous vous une vidéo et aujourd'hui je reviens pas sur un jeu Eh bien bonjour nope. Psych That's the wrong media. On commence tout de suite par Big Big Yo, en gros c'est un jeu euh, super cool qui est et voilà, t'as compris le pipa. Ah, en regardant ça, ça te dit rien. Donc on est mort. molman, Moi je jouer dans une petite pique à est aura un petit départ quoi. Oh, bic nota, mais Mais il a le gars il a écrit quoi Le gars il est pas un peu pique. Oui. Hey, eh hey, hey. Et c'était sympa. Ah, Je pique déjà. Ok les amis donc le deuxième jeu c'est bien évidemment. Le deuxième jeu c'est bien évidemment. Le but c'est de changer ces petits points. -là. Continue. On va un... oh, bah, bien presser. Tiens, petit mon l'a quitté, c'est bon, c'est fini. L'histoire d'amour a commencé. Dans même avoir terminé, j'imagine peu Ouh là. là, là, là, là, là, là, là. C'est moi qui lag Ouh ou il ne bouge carrément pas tellement il ne bouge carrément pas tellement ils sont gros parce qu'en plus on est gros, gros, est gros, est gros, gros, est gros. T'es saoul Putain, mec, FFT FF pour où, FF FFT pour FF FFT pour, FF presque. Mais non, mais allez, viens s'il te plaît. Mec, FFF, FFF, FF, FF là, je veux pas le like. Ah, toi, quoi que, quoi que, quoi que, P37, t'as le nom d'une FF. Bon, oh, les gars, c'est pas grave, on se retrouve aujourd'hui euh, de suite pour, euh, pour une prochaine vidéo très vite, j'espère. Euh, donc, oh, lui, c'est fait dégueuler. Ouh, elle était courte, hein, c'est une bique. Elle fait que 6 minutes 54. Mais encore, il y a des pics que je vais couper dans le montage Ouais, je sais qu'en fait, c'est gré, contre mon gré, contre mon gré. En fait, du coup, les voilà, amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, cette petite compilation de ré, le lien des ré dans la description, ma hein, je... euh, euh, plus tard Allez ciao Il n'y a pas à pleurer vous inquiétez pas On se retrouve pour une prochaine vidéo Très vite J'espère